Je voudrais juste vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Euh, on n'a pas une année facile, je pense que quel que soit l'endroit où on est dans le monde, quelle que soit la fonction qu'on a, qu'on soit un homme politique ou franchement j'aurais pas voulu être à leur place cette année pour prendre des décisions parce qu'elles sont la plupart du temps impopulaires mais on sait qu'il faut les prendre mais on ne veut pas qu'elles soient prises. Euh, J'ai aussi une pensée pour euh, tous les collaborateurs qui ont vécu toute cette année dans, dans un doute de est-ce que je vais perdre mon job, est-ce que je vais continuer à avoir des heures, est-ce que, est que je vais me retrouver au chômage. Donc ça c'est quand même aussi une année. Qui, est, qui a été très forte en stress et, et qui a généré beaucoup de, de problématiques, même financières, pour les gens. Donc, ça, je, je, je, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Euh, pensez aussi euh, particulière pour les, tous les chefs d'entreprise, qui euh, cette année, chefs d'entreprise, entrepreneurs, qui l'ont vraiment pas eu facile, qui ont eu non seulement à gérer avec des chiffres d'affaires qui dépendent au rendez-vous, avec des incertitudes qui étaient incroyables, avec euh, des collaborateurs qui étaient dans le doute, qui avaient peur, qu'il fallait rassurer. Puis souvent, ces gens-là, bah, les chefs d'entreprise, on, on les oublie, mais il n'y a personne qui les rassure. Euh, et ils portent souvent à, de façon assez individuelle le risque, euh, les risques financiers d'entreprise, les risques de, de couper des postes, de mettre des gens au chômage, euh, et puis des fois de tout perdre, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui, euh, cette année, euh, ont si tout perdu. Donc tout ça, je n'oublie pas cette année, qui est quand même une année euh, très très particulière, comme on en a rarement vu mais je regarde aussi le côté positif c'est quand même aussi une année qui nous a amené qui nous a offert du temps qui nous a offert du temps de, de réflexion qui nous a aussi donné la possibilité d'être avec nos proches de reprendre du temps de qualité et puis c'est ce que j'ai envie de vous souhaiter pour ces fêtes euh, profiter du temps alors euh, qui nous est imposé peut être dans certains cas et autres mais euh, profitez du temps pour euh, se déconnecter des réseaux sociaux même si je vous passe ce message sur les réseaux sociaux euh, déconnectez vous reprenez du temps il euh, y a deux choses qui sont pour pour moi, les plus importantes euh, auprès des gens qu'on aime, bah, en fait, il faut leur offrir du temps et euh, de l'attention. Donc là, je pense qu'on nous offre la possibilité d'avoir du temps et de l'attention auprès de nos proches. Donc euh, retourner, jouer dehors, jouer avec des jeux de société ou autre. Faire euh, ce qu'on peut dans, dans nos bulles familiales ou autres, hein, parce qu'on sait qu'on ne peut pas non plus euh, rencontrer trop de monde. Donc euh, voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous pour euh, cette fin d'année. Euh, bien sûr, je n'oublie pas mes collaboratrices parce que j'ai bah, que des collaboratrices. Donc je leur souhaite aussi de joyeuses fêtes. Je les remercie aussi pour cette année parce qu'ils euh, m'ont donné du temps de qualité. Ils ont été toujours présents. Euh, ils n'ont personne à baisser les bras malgré qu'on avait des périodes où notre chiffre d'affaires s'en allait, que nos clients reportaient les dossiers et tout ça. Donc je n'oublie surtout pas mes les collaboratrices sans qui on ne pourrait pas bien servir nos clients. Donc bien sûr, je remercie tous nos clients qui depuis des années nous font confiance nous réfère auprès d'autres entreprises c'est vraiment le fun donc euh, tout ça on n'oublie pas on, on vous remercie tous et puis on vous souhaite de passer de très très joyeuses fêtes en famille profitez bien et puis euh, au plaisir de vous revoir en 2021 euh, avec plein de vaccins avec plein de choses qui changeront et puis euh, euh, se réadapter à cette nouvelle, nouvelle pratiques de, de, de gestion dans les entreprises et, et puis de nouvelle année quoi.